Bon anniversaire Campus plus Talent, talent. C'est très important pour nous de marquer le coup pour ces un an du campus, puisque l'année a été riche en nouveautés. C'est un outil qui a été développé par les collaborateurs Talent pour les talents. Sur nos métiers où les cycles de développement de compétences sont de plus en plus courts, on est dans l'obligation de faire évoluer en permanence nos savoirs. L'idée à l'origine de Campus Talent, c'était de permettre aux collaborateurs d'avoir accès à des formations beaucoup plus facilement, impulser un peu les formations talent qui se faisaient et les mettre en valeur à travers ce campus-là, et puis travailler sur une ergonomie digitale avec un moteur de recherche performant, agréable. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une roadmap qui est riche en fonctionnalités sur Campus Talent. Ça prend bien et on est ravis là-dessus. C'est un peu l'objectif du campus, un partage de connaissances, une transmission du savoir et un esprit collaboratif qui qui anime le groupe et qui fait partie des valeurs de talent. Nous sommes une équipe qui est spécialisée en design thinking, Lean startup et UX UI design. Compostalo, je pense que c'est une très bonne plateforme pour proposer les formations. Justement, à bientôt on va proposer une meet-up et c'est grâce à Campus Talent qu'on a pu faire ça. J'ai participé à la formation Blockchain. Ce que m'apporte de faire cette formation, c'est d'être à jour par rapport aux nouvelles technologies qui sont sur le marché. Campus Talent, ce qui m'a apporté, c'est de pouvoir rencontrer d'autres collaborateurs de talents. Je pense que Campus Talent est une formidable opportunité pour monter en compétences. En plus du Campus Talent et des formations, je suis référente communauté au sein du groupe Talent et j'accompagne les communautés qui essaie d'émerger. Parmi les nouveautés du Campus Talent, on est en train de préparer tout un cycle de formation qu'on essaie de mettre sous forme de webinars. On va proposer de plus en plus d'ateliers, de meet-up grâce à la collaboration des différentes entités du groupe. On souhaite une longue vie au campus, encore de beaux anniversaires devant lui, plein de belles formations, plein de nouveaux utilisateurs, plein de propositions de collaborateurs puisqu'on attend les idées de nos talents pour pouvoir faire évoluer notre campus vers une belle croissance together